Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose une lecture et une analyse de la balance Data Slate sortie pour le deuxième trimestre 2022. Alors, pour ceux qui l'ignorent, pour les plus jeunes joueurs ou ceux qui ont un petit peu lâché 40k sur ces derniers temps, il faut savoir que Games Workshop se sert d'un nouveau support d'équilibrage pour son jeu. Jusqu'à présent, vous connaissiez le système des facs puis on a découvert le système des chapters approved, euh, qui permettait alors, de corriger déjà les erreurs de publication avec les facs, et via les chapters approved, de corriger un, des systèmes de règles, et des systèmes de scénarios, puis les mécaniques, pas les mécaniques, mais le, le, les coûts en points pour les unités. Et bien maintenant, on a la balance data slates, alors ce qui est appréciable, euh, c'est que c'est une sortie trimestrielle, euh, qui impacte des changements à la fois de règles, et à la fois euh, de coups en points euh, pour les codex, pour le jeu en général. Donc, ça, c'est très très cool. Ça sort tous les trimestres. Ça permet d'avoir un suivi d'équilibrage régulier et non pas d'attendre une année pour voir des changements majeurs sur la version. Et enfin, euh, l'autre point positif, c'est que c'est totalement gratuit et c'est disponible sur Warhammer Community. Euh, là, viennent de sortir donc, la, la balance data slate qui va couvrir jusqu'à jusqu la moitié d'année, hein, jusqu'à cet été globalement. Euh, des changements super intéressants, euh, à mon sens qui sont tous pertinents. Et je vous propose qu'on attaque immédiatement. La lecture et l'analyse de cette Data Slate Alors, elle est décomposée en deux parties Il y a une première qui est concentrée sur les règles universelles du jeu égal Et une deuxième avec des onglets par codex Vraiment pour équilibrer chaque faction euh, qui en a besoin Alors, concernant les règles universelles, on a des changements importants On retrouve aussi les changements qui étaient présent dans l'ancien slate, hein, ça va se mettre à jour au fur et à mesure, donc il y a des règles qui vont se stacker, tout n'est pas neuf. Euh, tout n'est pas neuf puisqu'on on a un report de la règle sur euh, les aérodines euh, qui nous spécifie bien qu'on ne peut avoir euh, qu'un aérodine si on joue en format patrouille ou incursion et deux aérodines si on joue au format strike force, trois si on joue au format euh, au-dessus de 2000 points. Donc ça, ça, ça ne change pas, hein, donc on a une limitation des avions qui est restée, et qui est très bien d'ailleurs. Alors là, on va avoir une règle, un véritable changement super intéressant en termes de jeu, euh, dont vont bénéficier les unités qui ont le mot-clé Adeptus Astartes, donc c'est tous les Space Marines et les Space Marines-like, hein, Space Wolf, Death Watch, Dark Angel, etc. Les Sanctiques Astartes, donc les Grey Knights, les GK, les Hérétiques Astartes, donc les Space Marines du Chaos, et l'Adeptus Sororita, euh, donc euh, les, les unités qui portent ce mot-clé vont bénéficier d'une nouvelle règle qui va leur permettre de réduire de 1 la pénétration, euh, euh, la caractéristique de pénétration d'armure. Euh, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Ça, ça devient une nouvelle règle passive pour toutes ces unités. Il euh, y a des garde-fous, néanmoins, avec euh, trois points spécifiés par, euh, par l'éditeur. Euh, déjà, ne bénéficie pas de cette règle. Tous les modèles, tous les modèles toutes les figurines qui sont équipées avec. Avec un bouclier tempête, un bouclier relique ou un bouclier de combat donc on pense par exemple au blade guard, on pense aux vétérans d'assaut avec jump pack et bouclier, on pense au tonnerres et d'autres donc euh, pas de stacking de ces règles-là, ce qui est très bien, c'est un garde-fou euh, judicieusement positionné. Euh, même chose pour les, les, les, les modèles, les figurines euh, qui ont un bouclier de sacro-saint ou un bouclier de force. Donc on pense évidemment aux Celestian sacro-saintes et aux Nemesis Knight. il hein, n'y a pas de stacking de cette règles non plus. Et enfin, les modèles, les figurines qui sont sous un effet permettrait de réduire la pénétration d'armure ne bénéficie pas de cette règle. Donc c'est vraiment pas c'est une nouvelle règle passive mais qui n'est pas stackable avec d'autres mécaniques. Donc c'est super cool. Euh, très honnêtement je trouve la règle très bien faite. Euh, on va voir comment maintenant comment elle a fait interagir avec euh, plein d'unités mais, euh, mais typiquement il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont en profiter. Euh, pas bon alors c'est très bien pour les Hérétiques Astartes. Pas de deuxième PV pour les Hérétiques Astartes qui ne devraient à mon sens, pas tarder avec l'arrivée du nouveau codex. Euh, gros changement de règle aussi sur les armes à tir indirect. Donc les armes qui tirent sans ligne de vue ont maintenant euh, un gros malus. Vraiment, vraiment pas négligeable, ce gros malus. Puisque quand vous tirez avec un tir indirect sur une unité que vous ne voyez pas, attention parce que vous pouvez tirer en tir indirect sur une unité que vous voyez, mais si vous tirez sur une unité que vous ne voyez pas, alors vous baissez de 1 votre capacité de tir et vous rajoutez 1 à la sauvegarde d'armure de l'unité que vous ciblez donc euh, là c'est euh, alors c'est déjà les, les.. On pense au Guard qui avait déjà été bien bien rééquilibré sur le codex tyrannide. Là clairement ça, ça, tue, ça tue un peu l'unité. Et, euh, et puis il bah, y a beaucoup beaucoup de, de, de très bonnes unités hein, qui tirent sans ligne de vue. On pense au crawler de chez la Death Guard, euh, on pense au Scorpius chez euh, l'Adeptus Mechanicus, euh, on pense euh, aux batteries ou aux spinners chez les Zeldars. Donc, euh, donc voilà, un, ça impacte beaucoup de codex pour le coup. Et ce n'est pas à négliger, vraiment vraiment pas à négliger. Et enfin, euh, dernière ch dernier changement de règle sur le, le, le, les règles universelles du jeu du euh, jeu égal, c'est le changement sur la règle Bodyguards. Alors c'est très rigolo parce que pour ceux qui suivent la chaîne, on avait interviewé Richard Sigler qui est euh, qui est numéro 1 actuellement euh, top player numéro 1 sur Warhammer 40000 et dans son interview, moi je lui avais demandé s'il avait de, des règles à changer qui qui qu'il estimait n'être pas correct ou pas équilibré, lesquels ça serait Et il m'avait parlé du tir indirect et du bodyguard. C'est vraiment, c'était à son sens, c'était les deux règles qui étaient complètement déséquilibrées et qui, qui cassaient les mécaniques de jeu. C'est rigolo de voir que euh, quelques semaines, mois après l'interview, bah, ces deux règles-là sont complètement nerfées. Alors, le bodyguard, gros gros nerf. Euh, pour rappel, donc le bodyguard, en fait, ça vous permettait, euh, si vous avez un personnage... Euh, dans l'aura d'un bodyguard, euh, alors il devient inciblable. Ça outrepasse la règle Attention Messire, puisqu'il n'y avait pas la notion d'Atotion Messire, donc si on prend la règle des Rangers qui permettait, pas avec des Rangers, mais des Snipers de manière générale, qui permet d'ignorer la règle Attention Messire, ça ne fonctionnait pas avec les bodyguards, puisqu'il n'y avait pas cette notion d'Atotion Messire. C'était vraiment les, les, les bodyguards, hein, on les a beaucoup vus, notamment sur la chaîne, avec les bodyguards d'Archangel qui protégeaient les talons Master. Donc, ça rendait les talons master inciblables pour les gens qui ignoraient euh, l'attention messire, mais surtout, il n'y avait pas de notion d'unité de, la plus proche ou autre. C'était vraiment, ils devenait inciblable. Là, ben là c'est gros changement, puisqu'en fait, euh, les... Unités qui ont l'habilité Bodyguard, eh bien, euh, elles changent le, leur wording, leurs euh, leur règles euh, pour tout simplement gagner un Lookout Sir, donc un Attention Messire. Et le seul avantage par rapport aux autres unités, c'est que vous avez l'attention Messire même si vous avez moins de 3 figurines dans votre unité. Là où euh, l'attention Messire est gagné euh, sur un pack de, de 10 figurines, la, le, le pack de 10 figurines fait gagner l'attention messire sur un personnage, mais à partir du moment où ils sont plus que deux, ça ne marche plus. Bah, le bodyguard, son seul avantage, c'est que maintenant, ça marche encore, même quand il n'y a plus qu'une seule figurine. Et évidemment, ils ajustent ça par rapport à les spéc aux spécificités. Donc, par exemple, on pense aux crypto qui qui protègent que les cryptechs. Bah, Ça marche toujours pareil, ils ne protègent que les Cryptech. Hein. Ce n'est pas une règle générique. Euh, voilà, Et on a une petite, euh, petite spécificité aussi sur, euh, sur les, euh, les Tyran-Guards euh, qui ont la règle euh, Bodyguard sur les, tyran les Princes Tyranides ailés. Euh, donc, évidemment, la règle Attention Messire ne s'applique que aux figurines qui ont moins de 9 PV. Donc là, ils ont mis un garde-fou aussi pour éviter de, de rendre complètement inutile une, une unité qui, qui vient à peine de sortir. Et donc, euh, le, la règle, la règle d'attention messire sur les tirants guard marche sur les tirants ailés, même si cette figurine a plus de 9 PV. Voilà pour les, les trois gros changements sur les règles universelles. à mon, à mon sens, je les trouve vraiment bien. Euh, c'est vrai que la règle bodyguard, elle était, euh, elle était, déjà elle était pétée en termes de, de mécanique de jeu parce qu'elle euh, n'est pas contrable. Et surtout elle était incohérente euh, sur la table de jeu, je veux dire c'était incohérent. D'avoir un talon master tout seul devant avec deux goliots derrière planqués derrière des ruines et le talon master était un cible. Ça n'avait pas de sens. Donc c'est bien, c'est un bel équilibrage. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ans de plus, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous mettre ce que vous auriez changé en ajustement de règles. On passe à la suite et à la deuxième partie de cette data slate qui concerne les codex et les factions directement. On commence par les sœurs de bataille, alors les sœurs de bataille, deux changements qui leur est profitable, là c'est des buffs pour euh, pour ce codex, puisque vous allez maintenant non pas gagner un dé de miracle euh, à chaque round de bataille, mais bien à chaque tour. Voilà, c'est la petite nuance, il, il propose de changer euh, une phrase dans le dans le dans la mécanique de gain de dé de miracle, et vous allez maintenant gagner... Un dé de miracle au début de chaque tour, ce qui veut donc dire deux par round de bataille, puisque, à ma connaissance, il <rire> y a deux tours dans un round. Et enfin, la deux, le deuxième changement qui, qui est intéressant, c'est sur la règle Stoic Endurance, qui était pour l'ordre du cœur valeureux, puisque vous saviez que l'ordre du cœur valeureux réduisait de 1 la pénétration d'armure, euh, donc ça devient complètement inutile avec euh, la règle qu'on a citée plus haut sur les changements pour. Euh, pour le, le, les, les Space Marines, les GK, les, les Space Marines du Chaos et les Sœurs de Bataille. Du coup, ils ont trouvé une nouvelle mécanique qui est, qui est vraiment très très cool pour l'ordre valeureux, euh, pour le cœur valeureux. C'est que euh, bah, au lieu de réduire la PA de 1, ce qu'ils font déjà maintenant, eh bien, euh, on ne peut plus relancer les jets de blessure attribué à une unité du cœur valeureux. C'est très très très fort euh, si on cumule avec le, bah, le fait que maintenant c'est devenu un bonus passif de réduire la pénétration d'armure de 1 euh, ça commence à être très intéressant en termes de tanking euh, ce, qui était, ce qui était déjà la mécanique hein, du cœur valeureux donc, euh, donc voilà. C'est cool, c'est deux buffs pour l'adaptation Orita qui avaient subi un petit peu les derniers changements, euh, notamment le fait de ne plus pouvoir mixer les ordres au sein euh, d'une même liste là ça leur redonne un petit euh, ça leur met un petit pépito. hein euh, un peu de biscuit dans le cornet donc ça c'est cool Ensuite, l'Astra Militarum, alors premier point pour l'Astra, c'est qu'il bénéficie euh, d'une un, nullification de la règle euh, sur les tirs indirects qu'on a cité plus haut. Donc en gros, le fait de réduire de 1 la capacité de tir et de donner un plus 1 la sauvegarde euh, à l'adversaire lorsque vous le ciblez avec un tir indirect, ça ne marche pas sur l'Astra Militarum. C'est très très cool, euh, puisqu'il bah, y a une grosse artillerie de l'Astra qui est basée quand même sur le tir indirect, un hein, Basilisk, Manticore, Mortier et j'en passe et des meilleurs. Euh, mais voilà, donc du coup, eux ne bénéficient pas de... de enfin, c'est pas d'ailleurs, c'est pas vraiment un bénéfice Ne sont pas impactés par les malus de cette règle Ce qui est très très cool, d'ailleurs, pour eux euh, Donc voilà, ensuite, il bah, y, y a pas mal de points Ils avaient déjà eu des changements sur la data -slate, Et je vous avoue que je sais plus trop euh, ce qui était présent avant En tout cas, vous avez maintenant le marteau de l'empereur hein, si, euh, si votre armée euh, est faite dans un seul et unique détachement euh, Les touches non modifiées de 6 blessent automatiquement la cible euh, Donc euh, Donc ça c'est cool euh, ce qui était déjà là par contre c'est que les Lehman Russ gagnent une save à 2+, que les Tank Commanders peuvent donner des ordres aux véhicules et non pas qu'aux euh, unités de Lehman Russ. Vous avez la petite règle, celle-ci je sais qu'elle était déjà là aussi, sur le, le Voice Command, hein, sur le fait de donner des ordres. Et il y a un petit changement de point qui nous dit que l'escouade d'infanterie passe euh, à 60 points. Euh, là je vous avoue que je ne sais plus, Alors, elle devait être à 50 je pense, donc euh, un point de plus pour, pour les escouades d'infanterie, mais globalement sur tous les codex on voit hein, que les, les unités low cost ont tout, ont tout augmenté, hein. euh, notamment quand on prend le Thermagont qui est, qui est sorti il n'y a pas longtemps avec le codex Tyranide. Donc, euh, donc voilà pour ça. Euh, voilà, Rien de plus pour l'Astra Militarum, on attend avec impatience leur codex V9. En ce qui concerne nos amis l'Adeptus Custodes, les armures dorées subissent un gros nerf. Trois points de nerf pour cette armée. Le premier et pas des moindres nous dit, et eh bien, que l'habilité de gagner l'objectif sécure pour toute l'armée, c'est terminé et que c'est uniquement le slot troupe, comme tous les autres codex d'ailleurs, qui gagne l'objectif sécure. Euh, ça c'est vraiment impactant et, euh, et, et très honnêtement ça me paraît tout à fait légitime il n'y avait pas de raison que toute l'armée Adeptus Custodes soit objectif secure. c'est beaucoup trop fort surtout pour une armée tank comme elle est donc euh, très très bien vu euh, sur, ce, sur ce nerf euh, deuxième nerf c'est l'utilisation de stratagèmes euh, bah, de manière unique euh, ça c'est un petit peu une nouveauté pour le coup de la part de Games Workshop euh, la structurer l'utilisation de stratagèmes et limiter l'utilisation de stratagèmes, c'est clairement, euh, clairement nouveau. C'est la première fois qu'on le voit. Euh, donc, euh, eh bien, le, il y a des stratagèmes, notamment l'interdiction de relance. Donc, empêcher votre adversaire d'avoir des relances sur une cible, c'est qu'une seule fois par bataille. Et le changement de posture, c'est pareil, c'est qu'une seule fois par bataille. Euh, enfin... Euh, changement de mots-clés pour euh, certains stratagèmes qui avant étaient utilisables sur les unités Adeptus Custodes et maintenant ne seront utilisables que sur les unités Adeptus Custodes infanterie donc euh, le plus impactant c'est évidemment la physiologie transhumaine euh, qui euh, ne sera maintenant plus utilisable sur les dreadnoughts et, et autres motos par exemple donc euh, donc voilà 3, 3 points de nerf pour la Deptus custodes qui est à mon sens mérité euh, on va voir maintenant comment ça impacte le jeu dans de manière plus globale au sein de cette faction on aborde maintenant l'Adeptus Mechanicus. Encore une fois, uniquement des points de nerf pour cet excellent codex. Il y avait certaines règles qui étaient déjà là sur l'ancienne Data Slate. Je ne sais plus exactement lesquelles, donc je vais tous vous les reprendre point par point. La première, c'est la perte du mot-clé euh, corps ou base pour les unités euh, Balistari et Sidonian Dragoons. Donc les petits poulets, hein, Donc ça c'est cool. Euh, C'était déjà là précédemment d'ailleurs. Euh, ensuite, on a un changement pour le monde forge Lucius qui, avant... Euh, bénéficier d'un plus 1 à la sauvegarde lorsqu'elle était ciblée par des, des tirs qui n'ont que 1 damage euh, maintenant il y a un garde-fou et vous ne gagnez pas ce plus 1 en sauvegarde, si vous avez le bénéfice d'un couvert euh, ou d'un couvert léger. Voilà, donc vous ne pouvez pas le stacker, puisqu'avant, en gros, vous aviez euh, vos euh, vous aviez vos, vos rangers dans un couvert, vous aviez plus 1 en sauvegarde, vous étiez ciblé par une unité, euh, par un tir qui faisait du mono-damage, vous avez encore plus 1 en sauvegarde. Là, vous ne stackez pas les deux, euh, donc, euh, donc voilà, c'est bien. Ensuite, vous avez une restriction sur l'utilisation du stratagème clandestine infiltration, donc ça c'est le stratagème du monde forge Stiggy, euh, qui vous permettait de mettre des unités en fait, vous ne pouvez l'utiliser que deux fois. Euh, pareil donc pour hein, le stratagème qui est Acquisition, euh, à euh, acquisition à n'importe quel prix euh, qui vous permettait de réussir automatiquement les tests de morale quand vous étiez à côté d'un objectif bah ça, ça ne fonctionnera euh, qu'une seule fois dans la partie, vous ne pourrez plus utiliser ce stratagème qu'une seule fois. Euh, on a le Ça, ça a été déjà le changement de la, la, la, la volée de tir galvanique euh, sur les rangers qui permettait de transformer leurs caractéristiques d'armes sur le codex, ça l'a transformé en tir rapide 2 et maintenant, bah, c'est lourd de 3, donc ça c'était déjà le cas avant. Avant. Et enfin, vous avez un changement de coup en point, et ça aussi, c'était déjà le cas avant. Euh, coup en point de commandement pour le stratagème qui vous permet de blesser automatiquement. Euh, et... et euh... Et en plus de ça, vous ne blessez pas sur du 4, comme le dit le Codex, mais sur du 5. Donc, euh, donc voilà. Euh, ces, points sont, ces points sont intéressants. Euh, L'Adeptus Mechanicus a clairement été nerfé déjà précédemment avec les coups en points Et euh, les mécaniques de l'imitation d'avions, les mécaniques de l'imitation de, de monde forge. Euh, donc pas besoin d'en rajouter plus à mon sens. C'est une faction qui s'est bien équilibrée. Elle n'est pas imbuvable. Elle est intéressante à jouer. Elle a beaucoup d'unités. Donc, euh, donc voilà. Côté Space Marines, on a un petit encart d'équilibrage, tout comme la, la règle du cœur valeureux. Hein, les Salamanders aussi euh, réduisaient la pénétration d'armure, donc pour euh, contrebalancer avec cette règle qui devient passive pour tout le monde, les Space Marines du chapitre Salamandre, maintenant, euh, ben, ne permettent pas à votre adversaire de relancer des jets de blessure quand il cible les Salamanders. Voilà, c'est cool, on prend, euh, ça s'additionne avec le moins 1 en pénétration d'armure, donc c'est top. Les Chaos Space Marines. Même chose, hein, ça, ça n'a pas changé. On a euh, la règle Faux-Empereur, maintenant, qui vous permet de scorer un, un, une touche additionnelle sur un jet de touche non modifié de 6. Ça, ça ne change pas. Euh, gros changement, par contre, pour la Death Guard. Et là, c'est très, très cool. La Death Guard, c'est malheureux qui avait subi un nerf sur le dernier chapter à qu'on n'avait pas du tout trouvé justifié, d'ailleurs. Vraiment, c'était un nerf qui n'était pas du tout mérité. Là, pour le coup, euh, véritable gain pour eux. Ils, maintenant, les Blight Lords Terminator et les Death Shroud Terminator terminator des euh, unités d'esguard gagne la règle objectif sécure c'est excellent pour eux vraiment vraiment très très bon donc euh, donc on prend hein, tout simplement ensuite drucari Necron et Orc, pas de changement, ils étaient déjà présents dans la, pré... la précédente Data Slate. Euh, je ne vais pas revenir sur les points, il y a des unités en Nécron qui gagnent les mots que les corps, il y a des nerfs côté Drucari, il y a la limitation pour euh, les, euh, les scrapjets et tous les châssis de ce type-là chez les Orcs. On passe à la suite et on passe immédiatement aux Harlequins et auto qui ont pris une petite calotte euh, derrière la nuque. Alors les Harlequins, eux, ont été nerfés et pas de manière... Euh... Non significative. Euh, le premier point, ça va être l'aptitude la, euh, qui avant était donnée en bulle et permettait de réduire de 6 pouces euh, la portée des armes de tir. Maintenant, c'est devenu une habilité que, euh, qui est donnée à une unité avec le mot clé base à la phase de commandement. Bah, clairement, changement euh, changement important, hein, puisqu'avant, c'était tout le monde qui en profitait dans l'aura. Maintenant, c'est plus le cas. Autre changement, c'est le nerf du trait de seigneur de guerre, qui allait bien sur le Death Jester, euh, qui permettait, en fait, de, bah, de faire un 6 automatiquement, hein, de ne pas avoir à jeter de dés. Euh, et là, il y a une restriction, maintenant, c'est qu'on ne peut plus le faire fonctionner sur euh, un tir. Ça ne marchera que sur les jets de touche à la mêlée, de blesse à la mêlée, ou les jets de sauvegarde, euh, puisqu'il y avait un... un... Un petit combo qui permettait de faire euh, un 6 automatiquement et donc de générer 3 touches avec le digester, et eh bien cette mécanique est complètement cheatée est complètement terminée. Euh, ensuite on a un changement de points, le Star donc qui est le transport qui perd euh, des points et euh, le Void Voidweaver qui est là qui est vraiment le châssis dont tout le monde se plaint et c'est très rapidement plein. Euh, qui, est un, qui est un soutien euh, Qui prend 40 points Alors là c'est vraiment hein, sur, un, sur un châssis de, à ce prix là C'est quand même assez énorme le, le coup en points Et je pense que Shop a très rapidement vu Qu'ils avaient abusé sur le, la puissance de ce châssis Sa résilience, sa puissance au tir, sa mobilité etc Et son coup en points Plus 40 points pour le Voidweaver euh, On avait vu bah, très rapidement des listes, euh, des listes compétitives sortir Avec 6 Weaver. Ou 9 carrément En tout cas même à 6 hein, ça fait 240 points en plus dans la liste donc c'est clairement plus possible, euh, voilà, c'est un, un joli nerf, et euh, c'est appréciable, on va pas se cacher, surtout pour des factions qui sont souvent euh, prédat prédatrices dans la méta. Enfin, dernière faction abordée dans cette data slate, c'est l'Empire Tau, avec, euh, encore une fois, que des nerfs pour cette faction, Et j'ai envie de te dire, c'est aussi mérité, euh, on a... Euh, le... Une clarification concernant l'habilité Monka Puisque maintenant l'habilité Monka hein, Je vous le rappelle Elle vous permettait si vous, soubliez la, la, la, la, si, si vous cibliez la cible la plus proche Vous reportiez au tableau Et vous gagnez un plus 1 à votre pénétration d'armure Et une reroll des as à la bless, vous n'avez plus le plus 1 en pénétration d'armure. Vous, vous ne gagnez que avec le monde K la reroll des As à la blesse. Donc c'est cool. En plus, ça combote avec le fait que, que le, le, les Marines réduisent de 1 la pénétration d'armure. Donc euh, c'est donc cool. Euh, ensuite, on a un changement sur le Devast Devastating Counter Strike qui est le bonus de l'enclave Farsight euh, qui gagnait le, le fait d'avoir un un token de un marqueur token lorsqu'il ciblait une unité avec une attaque de tir à 12 pouces bah maintenant c'est réduit, cette règle réduit à 9 pouces, il faut être plus proche de son adversaire pour bénéficier de, de ce bonus euh, donc bon bah c'est est-ce un... Est que c'est impactant je ne sais pas, N'étant pas joueur trop j'ai du mal à, à visualiser comment ces 3 pouces font une énorme différence, mais en tout état de cause c'est le cas, ça existe ensuite on va enlever le mot-clé corps des broadside. Euh, voilà, bah vous vous doutez bien hein, tout comme le, on avait enlevé le mot-clé corps chez l'Adeptus Mechanicus pour les balistari, là c'est vraiment pour limiter les combos limiter les rerolls limiter les bonus d'habilité etc et enfin dernier changement c'est sur euh, c'est sur le stacking de règles euh, puisque vous avez le vous avez euh, la règle euh, répulseur impact ou alors le stratagème euh, grenade à photon qui vous permet de réduire la charge de l'adversaire euh, ce n'est pas cumulable avec d'autres malus de charge donc évidemment euh, on pensait au, le, au fait de se mettre dans un cratère donc qui mettait moins 2 à la charge et de le stacker avec ces aptitudes là, donc ça, ça ne se stack pas vous ne pouvez pas mettre moins 10 à la charge de votre adversaire et euh, on en est ravi les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu, pensez à claquer le petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager je vous rappelle que vous avez aussi tous nos liens d'affiliation dans la description moins 20% sur vos figurines, sur la boutique MyObiPlace, en passant par notre lien c'est très cool, vous avez les codes promo pour les tapis de jeu, les codes promo pour les décors chez MyScénary, chez Crank War Game, c'est la classe euh, je vous rappelle aussi que le 21, 22, 23 et 24 avril nous serons euh, en live pendant 4 jours pour le Creative Wargame Festival et bah, nous appliquerons évidemment cette data slate et comme ça, ça nous permettra de constater en live un petit peu les changements que cela opère sur les factions, d'autant qu'on a du taux, on a de la Death Guard, euh, on n'a pas de plus mécanicus, on a, on a des trucs ça va le faire, c'est très très cool euh, pour mon analyse à, à mon niveau de, de ce que je pense de cette data slate, j'en suis globalement satisfait moi de toute façon je suis relativement satisfait quand Game Workshop et équilibre son jeu, la data slate c'est à mon sens un support qui est maintenant indispensable euh, parce qu'on a un jeu qui est ultra riche, hein, c'est clairement le wargame le plus riche, beaucoup de gens se plaignent de l'équilibrage etc mais il faut comprendre qu'un jeu comme celui-ci avec autant d'entrées, avec autant de codex, avec autant d'unités, ce qui donne ce qui fait la force aujourd'hui de Warhammer 40 hein, c'est cette richesse au sein d'un même jeu forcément euh, c'est c'est un algorithme extrêmement difficile à équilibrer. Games Workshop multiplie les supports pour essayer de rassasier et contenter ses fans pour leur donner un jeu le plus équilibré possible. Euh, moi, j'y vois ici quelque chose de très positif. Donc, euh, donc voilà, j'en suis, suis très content. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous, vous pensez de cette data slate. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Games. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.